Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions du verso pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Lundi, Mercure entre en poisson dans votre deuxième maison et va y rester jusqu'au 11 avril.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 cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre douzième maison et les deux planètes feront des trigones avec Vénus dans votre quatrième maison. Cette semaine sera pour planifier, établir des stratégies, mûrir un plan, vous organiser afin que vous puissiez saisir les opportunités qui pourraient se présenter soudain et ces opportunités pourraient se présenter dans le domaine immobilier ou au niveau de votre foyer. Vous pourriez aussi pouvoir travailler de chez vous, euh, peut-être cette semaine ou les semaines prochaines. Donc, euh, votre foyer serait aussi votre lieu du travail ou des études. Vendredi, le soleil entre dans votre troisième maison et va y rester jusqu'au 19 avril. Votre, votre troisième maison, c'est le bélier. Donc, le soleil va entrer dans le bélier. Vendredi, et va rester dans le bélier jusqu'au 19 avril. Votre intellect durant cette période sera plus dominant et vous serez attiré par les tâches qui exigent de la réflexion. Cette période, je parle d'ici 19 avril. Donc, vous serez plus attiré par les tâches intellectuelles, par les tâches qui exigent des connaissances et des compétences euh, mentales. Donc, les tâches routinières et ordinaires ne seront pas vraiment intéressantes pour vous. La communication deviendra l'outil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 Les métiers dans le domaine des ventes et les activités commerciales seront très favorisés par ce passage. Le 21 mars, soit samedi en après-midi, donc le 22 mars pour l'Europe, Saturne quitte votre douzième maison, quitte le Capricorne pour entrer dans votre signe, dans le Verseau, Et c'est l'événement que nous tous attendons. Et Je vais en parler en détail dans les prévisions de la semaine prochaine, mais en attendant, je vous invite à consulter les prévisions annuelles où j'ai parlé en détail de l'entrée euh, de Saturne dans votre signe. Vous pourriez trouver les vidéos des prévisions annuelles dans la chaîne en cliquant sur l'onglet « Playlist ». Passons maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans le, dans le Capricorne, votre douzième maison. Vous vous sentirez un peu trop émotionnel et vous auriez envie de vous isoler, vous détendre et peut-être éteindre même les lumières et rester dans l'obscurité pour focaliser euh, sur vos réflexions. Les énergies de cette période vous mettrez dans cette humeur un peu, euh, dans une humeur un peu distante. Et c'est normal. Alors si vous étiez capable de travailler de chez vous, tant mieux. Sinon, essayez de vous éloigner de toute tension potentielle qui pourrait s'imposer et patienter. Les prochaines journées seront fantastiques pour vous.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 et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre deuxième maison. Vous auriez envie d'être avec d'autres personnes et de vous amuser et vous divertir ensemble. C'est le moment idéal pour retrouver de vieux amis ou passer du temps en famille. Toutes les relations ex existantes seront chaleureuses et affectueuses sous cette influence. Avec ces énergies, il serait très facile même faire des nouveaux amis, briser la glace et être chaleureusement accueilli dans un groupe d'amis. Donc, toujours, je vous rappelle de votre générosité, soyez attentif euh, aux dépenses excessives et modérez la cadence. Sur, toujours à propos de votre générosité, comme la période passée. Donc, euh,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 Soyons prudents, s'il vous plaît. Soyons prudents au niveau de vos, nos déplacements et euh, nos activités physiques. Euh, Jusqu'à que euh, cette conjonction passe, euh, on le souhaite que, que ça passe euh, paisiblement, sans accident. Et sans, non, il faut vraiment être prudent, très prudent au niveau des déplacements